les trois erreurs que font pratiquement toutes les protistes ongulaires débutantes. C'est la partie numéro 3, on va voir aujourd'hui donc notre dernière erreur avec l'astuce qui va faire qu'on va pouvoir corriger ça. Et je tenais à vous présenter officiellement mon petit loup, voilà c'est un petit Spitz nain, il a euh, 4 mois et demi là, il est trop chou, il arrête pas de me faire des lèches, oui. j'adore. Donc on passe tout de suite à la partie numéro 3, donc la troisième erreur, oh mon petit cœur. Mm. <rire> et euh, donc je vais vous donner ma petite astuce et puis n'oubliez pas, je vous offre une formation d'initiation de 7 jours totalement gratuite vous allez voir en plus à la fin il y a un petit cadeau en plus encore euh, et vraiment des éléments qui vont vous faire beaucoup de bien donc hop en, en description en commentaire vous retrouverez le lien c'est illimité puisque euh, donc du coup je vais peut-être faire euh, passer cette formation en payant rapidement euh, donc profitez-en vraiment tant qu'elle est gratuite tant qu'elle est offerte et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour parler donc de cette dernière erreur dans la vidéo précédente, je vous ai montré donc l'astuce numéro 2 donc qui concernait les cuticules pour avoir de belles cuticules sans faire de manucure russe et même sans ponceuse. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là j'ai encore mon vieil effet euh, effet givré que je vous montrais également dans une précédente pause. Alors j'en ai juste la petite poussière que je viens de rajouter. Donc là on va voir la troisième erreur que font la plupart des prothésistes angulaires qui débutent. Alors l'erreur c'est souvent de vouloir et euh, eh bien, tout retirer, tout limer, euh, voilà, enlever beaucoup trop de matière. Le problème, c'est que vous allez perdre du temps euh, à déjà tout enlever et surtout, vous allez, euh, eh bien, euh, gâcher du produit, tout simplement, euh, puisque, voilà, on veut vraiment essayer de, de garder, euh, euh, ben, voilà, un maximum de produits pour éviter, justement, euh, ce, ce gaspillage de temps et d'argent. Donc, euh, je vais vous montrer comment repartir d'une pause qui est euh, déjà faite, donc pour faire un remplissage vraiment très rapidement, très facilement. Pour ça, je vais utiliser mon Magic Gel. Alors pourquoi le Magic Gel Tout simplement parce que c'est un gel que j'adore et qui s'adapte vraiment très bien à cette, à cette technique du remplissage. Donc voilà, je vais en prendre un petit peu. Vous montrer la texture en fait l'avantage de ce gel c'est que vraiment il, euh, <rire> il se travaille super bien c'est à dire qu'on va l'appliquer il va être légèrement dur sur l'ongle lorsqu'on le travaille il va devenir plus fluide et lorsqu'on arrête de le travailler et eh bien il ne coule pas donc en fait il a juste toutes les qualités du monde donc là je vais pas mettre euh, ma base euh, voilà parce que je vais je vais juste vous montrer cette, cette étape là Mais bien évidemment il faut mettre une base au niveau de l'ongle j'ai pas de problème de décollement. Donc même si je mets pas de base, ça tient très bien. Donc voilà, je vais me rapprocher des cuticules mais sans toucher. Souvent l'erreur qu'il y a aussi c'est qu'on va venir toucher près de la cuticule et là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Voilà, on va remettre de la matière et ensuite juste ici on va venir tirer un tout petit peu. Voilà. Et là ça va être déjà, mais c'est ultra rapide, hein. je, vais, je vous préviens c'est super super rapide on va prendre un pinceau de nail art et on va venir tirer tout ça voilà, donc vous retrouvez hein, tous les produits, tous les accessoires sur la boutique yournails internationalfr donc vous voyez que là en fait je fais quasiment rien je vais juste venir retirer ma matière pour qu'en fait ça forme un joli bombé et ensuite j'aurai quasiment pas de l'image à faire parce qu'en fait vous perdez beaucoup de temps mais vraiment beaucoup de temps sur le l'image. C'est quelque chose que je vois tout le temps au niveau de mes élèves et je leur dis non t'as pas besoin de faire tout ça. Je sais que tu es perfectionniste et tu veux que ce soit parfait. Mais ça peut être parfait en faisant moins d'étapes. <rire> ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà donc je tire juste un tout petit peu. Je vais le faire catalyser pendant environ une à deux minutes. On n'oublie pas d'en mettre sur les côtés. On vient quand même regarder si l'architecture est bien. Ça, on en a parlé dans la toute première partie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous donnais donc la, la petite astuce de retourner l'ongle pour que justement la matière vienne se placer là où on le souhaite. Et où est-ce qu'on veut placer le bombé Eh bien ici. J'ai retourné un petit peu. Ça se lisse tout seul, mais maintenant ça bouge plus trop. Donc on va venir catalyser. Voilà mon ongle a catalysé mais pendant qu'il était en train de catalyser et eh bien euh, j'ai entendu que mon chien a fait une petite bêtise comme dans la partie 1 et la partie 2 forcément et donc du coup bah, petit indice, hein, dites moi dans les commentaires ce que ça peut être d'après vous petit indice j'ai le pied mouillé <rire> donc je vous, je vous le dis à la fin de la vidéo, dites moi en commentaire j'épinglerai la personne qui a la bonne réponse donc voilà euh, là je vais reprendre donc mon grain 180 et je vais simplement venir limer comme ça par dessus mais vraiment très finement attention encore une fois à ne pas avoir trop de matière au niveau euh, des cuticules, ça y est, j'arrive plus à faire la mise au point, désolé. Ah, C'est le soir, hein, désolé. <rire> C'est compliqué aujourd'hui. Voilà, donc je fais bien tout le tour de ma cuticule et j'enlève vraiment toutes les petites aspérités. Et vous voyez combien de temps je lime Eh bien, pas plus que ça. Voilà, ça, ça doit quasiment pas prendre de temps. Si besoin, on reprend le limage des parallèles, comme dans l'astuce numéro 1. Encore une fois, hein, si vous ne l'avez pas vu, ça peut être intéressant d'aller la voir. Et voilà, on passe un petit coup de bloc polissoir. C'est vraiment pour enlever tous les petits grains, toutes les petits, tous les petits stris qu'il pourrait y avoir sur l'ongle dû à la lime. Je vous rappelle hein, que si vous êtes débutante ou même si vous avez déjà fait une formation, hein, je vous offre une semaine de formation gratuite euh, où vous pourrez revoir vraiment toutes les étapes d'une pose parfaite pour pouvoir vous faire les ongles vous-même ou pour pouvoir débuter ce métier. Voilà, donc là on voit ben, que, euh, que finalement j'ai fait un remplissage et on ne voit pas du tout. Mais du tout, euh, que je n'ai pas limé l'avant. L'avantage, c'est qu'on peut laisser euh, le nail art et eh bien plusieurs fois éventuellement. Ça peut être très sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait déjà trois fois, non, deux fois que je fais un remplissage sur cette pose. Donc euh, voilà, c'est plutôt bien pratique. Donc hop, un petit coup encore avec notre cleaner au niveau de la cuticule. Et on va pouvoir appliquer la finition. Bon ben bah voilà la canaille, et puis voilà la bêtise de la canaille, <rire> puis bien sûr il a marché dedans, hein, forcément, et puis il continue à marcher dedans, forcément, et puis forcément bah, j'en ai plein le pied, voilà, j'avais des chaussettes et j'en ai plein les pieds, donc euh, merci Tiloin, hein. oui oui, merci canaille, maintenant il va falloir que j'essuie tout ça, hein. bon voilà, assieds-toi dedans, c'est normal, <rire> aïe aïe aïe, avoir un chien c'est pas de tout repos, hein. non non. Voilà, j'espère que cette dernière astuce vous aura plu, si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous dis à très bientôt, bye et surtout n'oubliez pas de vous abonner